Bonjour, je suis Sufie le propriétaire de la chaîne Sufie Nounis with Dream. Comme vous savez, moi je possède neuf chaînes YouTube, parmi mes chaînes là, cette chaîne là qui est spécialisée en informatique. Aujourd'hui, on va répondre aux questions posées par mes abonnés donc de mes chaînes. Cette question là, c'est comment choisir un bon mobile. Et voilà le sujet de ce tutoriel. Suivez donc mes conseils et mes astuces pour choisir un bon mobile. Mobile, premièrement, à quoi sert un mobile? Un mobile sert à téléphoner, à faire des SMS, à recevoir des SMS et des appels, et surtout à surfer sur Internet. Donc, un mobile c'est comme un PC mais de petit format. Voici les conseils et les astuces. Pour choisir un bon choix de mobile. Comme vous savez, il y a des géants sociétés qui font la guerre pour créer les meilleurs smartphones. Il y a le géant américain, le géant de Corée du Sud, le géant japonais, le géant chinois et le géant européen. Pour choisir un bon mobile, premièrement, il faut acheter un mobile d'origine, n'est pas, pas copié comme Deuxièmement, il faut le, le mobile soit d'un écran plus de 4 pouces pour qu'il soit confortable pour se faire sur Internet. Troisièmement, il faut la puissance de la résolution de l'appareil photo. Il faut qu'elle qu soit très forte. Il faut que ce mobile-là contient un lecteur de 2. Quatrième conseil, il faut le dur du mobile, soit de 16 GB et plus. Comme vous savez, les mobiles possèdent des caractéristiques techniques. Parmi ces caractéristiques techniques, c'est combien la, la la puissance des processeurs. Tous les processeurs possèdent quelques différences. Et il, y a, il y a des processeurs Qualcomm, il y a donc plusieurs types de processeurs. Aujourd'hui, on va parler plus que des conseils, comment choisir. Un bon mobile quelles sont les conséquences d'un mobile sur la santé comme vous savez le mobile lance des rayonnements qui ont qui font un beaucoup danger sur la santé pour choisir un bon mobile il faut le DAS. DAS c'est l'abréviation de débit d'absorption spécifique soit inférieur à 2 watts en kilogramme c'est des normes mondiaux il faut lire bien les caractéristiques de votre téléphone avant de l'acheter le daz donc daz comme nous avons dit c'est l'abréviation de débit absorption spécifique il faut qu'il sera inférieur à 2 watts en kilogramme. Comme vous savez, le rayonnement de l'écran fait un grand danger sur la santé de tout qui utilisent les smartphones. Là même, il y a beaucoup de maladies cancéreuses, cardio- et même des maladies sur la peau donc l'écran il faut choisir un bon écran confortable 4 pouces et plus choisir la résolution de l'appareil photo il faut qu'elle soit trop forte aussi la résolution il faut qu'elle sera haute définition donc elle produit et enregistre des films HD. Troisièmement, il faut choisir un téléphone d'origine et surtout lire bien les caractéristiques techniques du téléphone avant de l'acheter. Le, le but de lire ces caractéristiques, c'est savoir quels sont les dangers de ce téléphone parmi ces dangers là le rayonnement de téléphone donc comme vous savez le téléphone lance des radiations ces radiations ont beaucoup de dangers sur notre santé comme vous savez si vous suivez ces conseils là Soyez sûr que, vous allez, que vous, avez, vous allez choisir un bon marque et type de téléphone. Et maintenant, mettez un petit pouce levé et abonnez-vous à ma chaîne. Rien à perdre, tout à gagner. Suivez-nous. Merci.